Memento Numeri, ce n'est pas rien, c'est un recueil de problèmes qui est apparu en 1945. Il contient des problèmes d'algèbre, de géométrie, de toutes sortes donnés au concours pour le baccalauréat et pour l'université, d'entrée en université en Roumanie. La première page c'est la photo que je vous ai mise. Et la dernière page, c'est en français pour ouverture vers le monde. On va choisir un problème de tout ce recueil. Par un point M situé sur le côté BC du triangle ABC, tracer une droite delta qui partage la surface du triangle ABC en deux parties égales, autrement dit deux surfaces égales, même R. Comment trouver cette droite Alors je vous propose la solution suivante qui se trouve dans ce livre. Le point M sur BC, je considère le point N sur le même côté tel que md égale mc voilà une construction qui va nous aider je relis d avec a et je trace par b la parallèle a à ad bn parallèle a à d. bn parallèle a à ad n se trouve sur le côté AC. et je vous annonce que la droite mn c'est la droite on demande la droite qui va couper la surface du triangle ABC en deux parties égales. Le reste de la solution, de la démonstration que MN c'est la doit demander, vous la trouvez si vous devinez la solution qui est présentée dans la photo à côté.